Qu'est-ce qui se passe euh, Alors, pas qu'est-ce qui se passe, mais quelle est ta priorité de te trouver face à tes détracteurs pour, le mont pour leur montrer pas que tu as absolument raison ou ni que tu as absolument tort mais simplement que euh, tu as un avis et que tu es là. Donc, c'est de remettre le lien avec l'extérieur. C'est ce que me raconte ta structure. C'est une remise en lien avec l'extérieur pour que toi, tu puisses te rendre compte de qui tu es. Donc, ça vient aussi toucher, euh, toucher le groupe par rapport aux côtés, mais on ne peut pas... Ouais, c'est ça. Euh, on ne peut pas voir qui on est si on n'a si pas des détracteurs à l'extérieur, si on n'a pas des gens qui vont contre nous, si on n'a pas des gens qui, vont, euh, qui nous accompagnent, ou si on n'a pas des gens qui sont neutres. Parce que c'est à peu près tout le panel de réactions qu'on aura. Et... Ah non, en fait, je dis des conneries, parce que le silence me dit autre chose. Le silence me dit, mais en fait... Tu peux avoir tout un tas de panels de réactions émotionnelles lorsque tu poses un choix, lorsque tu, tu mets en action un choix. Et un choix ne peut pas être différent de qui tu es. Tout choix que tu fais, c'est ce que tu vibres à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que tu récoltes ce que tu vibres. Et que tu récoltes ce que tu as projeté à l'extérieur. Donc ça vient vraiment me parler de, remettre, de te remettre en lien avec l'extérieur et non pas pour jouer ce jeu de domination, soumission que tu joues, mais bel et bien pour aller voir qu'est-ce qui t'anime réellement. Donc, c'est ce que j'appelle le noyau de ton identité. Le noyau de ton identité, c'est comment tu es, comment ton identité est architecturée. Et on a chaque, chaque personne a une, entité, a une identité qui est structurée, qui est architecturée d'une manière unique. Et lorsque je parle de s'aligner sur, sur son identité, je parle de ça. Parce qu'une fois qu'on qu a branché les câbles sur les différentes, les différentes euh, poutres de son architecture euh, intérieure, de son architecture identitaire, là, on a tout gagné. C'est à partir de là que l'énergie fonctionne bien. Et pour arriver à ce côté... Alors, ça me parle pour toi, pour arriver à la maturité, il y a nécessité d'aller pondre un œuf à l'extérieur, d'aller pondre un projet à l'extérieur, d'aller d'aller créer quelque chose en relation avec l'autre, non pas en défiance, non pas pour une volonté de fuir, non pas pour une volonté de dominer, mais simplement pour toi, voir où tu te places. Euh... Ouais, ça me parlait aussi des amours. Alors, le côté... Couple relationnel. Ouais. Donc c'est vraiment... Comment je pourrais dire ça D'accord. C'est l'espérance qui te fait courir. Pas la construction dans l'instant présent. Par rapport au côté... Ben en fait, je veux construire un couple. Je veux construire quelque chose. Ou... Euh... Tu ne veux pas réellement construire parce que tu as peur de... Ta... de... de... De ta jouissance. Et en fait, la jouissance d'où ça vient, ça vient d'être, ça vient de l'alignement avec son identité, tout simplement. Donc, tu veux pas, tu veux pas réellement te positionner sur ça, sur ta jouissance, parce que tu veux un peu t'esquiver. Et c'est ça qui fait, qui crée des projets mornés, ou alors un couple morné, parce que, ou quelque chose qui te, parce que ça vient pas rebrancher le je suis satisfait. Il y, a une, il y a une insatisfaction ambiante euh, comme on revoit ta structure. Pourquoi Parce que... Ouais, okay, je, je revois le, le truc de la... Alors, non, je vais continuer dedans. Mais c'est la domination derrière, c'est l'énergie de domination. Euh... C'est l'impuissance que tu es en train d'esquiver. L'impuissance par rapport à l'extérieur, l'impuissance par rapport à ta propre énergie que tu que tu ne sais pas euh, que, tu, que tu ne sais pas gérer que tu ne sais pas manipuler que tu ne sais pas quoi en faire de cette énergie donc tu préfères la laisser de côté et te faire courir à travers une, une, euh, une forme d'illusion de ce que pourrait être une vie de couple donc en fait que je te parle de euh, que je te parle de travail ou que je te parle de couple je te parle de la même énergie derrière je te parle de, du même système du même écosystème de fonctionnement donc, euh, le couple, ouais, ça c'est un, un, un, bon, euh, un bon sujet pour le groupe. Le, le couple, ça me dit, que ça me renvoie quoi dans la structure mmh. Ah c'est ça. T'es pas là pour relationner, tu es là pour, euh, pour imposer ta vision. Donc, tu veux que l'extérieur ne renvoie que ta vision parce que tu as peur de te, faire, euh, de, te faire, de, de te faire mettre en PLS. Tu as peur que la, la personne à l'extérieur avec qui tu relations te donne un croche-patte. Euh, comment elle pourrait te donner un croche-patte ben, En te renvoyant simplement tes imperfections et le fait que tu n'es pas, euh, pas la tendresse et chair que tu crois. Tu n'es pas le tendre et chère que tu crois. Donc c'est pour avoir raison. Que tu crées un, c'est pour avoir raison que tu crées un, un cercle relationnel pas pour découvrir qui tu es donc c'est encore le, la rigidité la rigidité cette fois qui est placée au niveau mental, qui vient s'insérer dans les relations et qui, fout son, et qui joue son trouble fait parce que c'est ta seule manière d'exister Voilà, on est sur une existence sur le fait de troller les autres et sur le fait de ne pas voir qui je suis, ne pas voir que je peux me tromper, ne pas voir euh, que parfois je suis toxique. En fait, il n'y a pas de souci d'être toxique, ou de ne pas l'être, ou d'être le sauveuse, ou d'être le bourreau, ou la victime. L'essentiel, c'est, est-ce que moi j'en ai conscience, et qu'est-ce que j'en fais avec Voilà. Merci beaucoup pour ta question, et bonne soirée à toi. Salut El.